On me l'a toujours dit, les filles et les garçons sont bien différents, ne jouent pas au même ballon. Bien que j'étais petit et le rôle défini, je passais mon temps à côtoyer les filles. À travers mes boucles, j'en paraissais une. Ce début de confusion m'amusait, j'étais brune, même si je parle ici d'apparence. Elle s'amuse de nous, dès l'enfance Une fois devenu adolescent, plus possible de faire semblant Nos corps se muent, c'est apparent Choisir son camp semble évident Ravale tes peurs, finis les pleurs Se montrer fort même si t'as tort Ma de tous les cœurs, tu fais partie du sexe fort à défaut d'en être un, on m'associe au féminin. C'est que ce fait de tous les temps, selon les dires de bien trop même si je parle ici sort. elle s'impose à nous, sans nuance Les garçons ils ont un léger, elle les fait pas. Parfois il y a des garçons qui se font opérer pour avoir kikine <rire> Un garçon, par exemple. Ça se peut que les garçons veulent aussi être une fille et ils peuvent mettre des maquillages parfois pour aller à l'école parce que c'est sa vie, donc c'est lui qui décide sa vie. Je vais peut-être un peu rigoler, mais c'est pas vraiment grave. Ça va, c'est pas la Comment choisir ce que je veux être si on nous dit ce qu'on doit être Tout ça sur base en entreprise Pris en otage mon âme complice Comme s'il n'y avait que deux dessins Un féminin, masculin Pourtant j'avoue je suis atteint par l'éventail du genre humain